Je vous présente CodePen, un site où c'est possible de partager des codes sources. Alors, ces codes sont très utiles pour améliorer l'apparence de votre page résumée, par exemple dans Moodle ou encore une activité. Les pen, vous les trouvez pour le récit en tapant tout simplement « récit » et en cherchant dans les collections. Donc, vous trouvez ici ce sont des canvases de page du récit qu'on a créé à votre attention. Sachez aussi que toute la communauté peut contribuer à la création euh, de Canva. Imaginons que je souhaite rehausser l'apparence en sélectionnant un ou plusieurs euh, gabarits. Là. Ici, prenons celui-ci. Il s'agit d'un titre. Ça m'intéresse d'avoir ça dans mon cours Moodle. Donc, comment je vais faire? Je vais ici sélectionner le code source, faire sélectionner tout donc CTRL-A. Pour le copier, je vais faire CTRL-C. Et je vais aller dans... Mon cours ici qui, euh, en ce moment, ne contient pas de résumé de section. Je vais activer le mode édition. Je vais ensuite cliquer ici pour éditer mon résumé. Je vais activer le code source puisqu'il s'agit d'un code source. Je vais retirer le code présent et faire « Ctrl V » pour coller mon code source. Donc, je vais regarder ici qu'est-ce que ça donne. Oui, j'ai l'apparence ici identique à ce que je voyais tout à l'heure. Est-ce que je peux le modifier? Bien entendu, puisque le code source, il a été créé à partir de l'éditeur HTML. Donc, je peux retourner ici, cliquer sur l'éditeur et j'aperçois le conteneur, une section interne, de colonnes, le titre principal, secondaire ainsi que les deux paragraphes. Je peux aussi le personnaliser, l'adapter, donc je peux prendre un item, euh, disons euh, une, une carte, tu sais. donc je décide de remplacer mon titre par une carte, à ce moment-ci le titre principal je le supprime, comme ça, et j'ai modifié ici facilement mon résumé de section. Je désire ajouter un autre bloc sous mon résumé, toujours possible en code source, à la fin, après section, si je vais faire un retour. Je vais sur Code PEN à nouveau. Puis, je décide de, de prendre, euh, disons, celui-ci, je, je le trouve attrayant. Donc, toujours la même méthode. CTRL A, CTRL C. Oh, Est-ce que j'ai bien sélectionné tout? CTRL A, oui, CTRL C. Ensuite je vais en code source coller ctrl v je peux voir qu'est-ce que ça donne en retirant le, le mode code source et j'aperçois mes trois cartes allons voir ce que ça donne donc j'enlève le mode édition. donc j'ai ma carte évidemment j'avais changé mon code source j'ai mes trois cartes qui permettent dans le fond de mieux organiser la tâche de l'élève sous forme de rubrique Prenons l'exemple ici où les activités 10 et 11, je souhaite les voir réalisées dans une partie qui serait la préparation. Donc, comment je fais pour adapter tout ça? Donc, à nouveau, je me mets en mode édition. Je modifie mon résumé et je vais lier ici les activités simplement en indiquant le nom exact de l'étiquette de nom de l'activité. Donc, l'activité 10. Et l'autre en dessous ici, activité 11. Donc j'enregistre ça. Puis même ici comme ça, si j'enlève le crayon. Donc ici, on voit qu'elle est liée. Puis lorsque je vais la consulter, j'aurai le petit crochet ici qui montrera euh, l'activité complétée, qui indiquera l'activité complétée. Est-ce que c'est encore nécessaire de voir toutes ces activités ici? et bien, non. Donc, c'est possible aussi de le retirer. Donc, je me mets ici en mode édition. Et je vais aller ajouter les propriétés de mon résumé, tout simplement en disant de ne pas afficher ici. Donc, je décoche pour ne pas afficher les ressources et les activités. Et si j'enlève le mode édition, au final, j'obtiens un résumé de sélection. Les activités ne sont plus visibles, elles sont accessibles à partir du résumé. Et tout ça facilement parce que j'ai pu partager ici le code source, donc sur CodePen. Alors, si vous voulez euh, créer des codes PEN à partir euh, d'un modèle compatible avec l'éditeur, je vous encourage à le faire, je vais mettre le lien sous la vidéo afin que vous puissiez créer vous-même vos codes PEN et les partager à la communauté.